en premier et après on a mangé des sushis et des sashimi de saumon. On avait choisi que du saumon et il y avait un petit peu de fromage frais dedans et euh, c'était accompagné de salade de choux et on a pris notre temps et l'ambiance était bien agréable dans le restaurant mais après il a fallu quand même qu'on se mette en route pour le cinéma parce que c'était la suite de la soirée.